Bienvenue dans ce live, est-ce que vous m'entendez bien, que vous bien Hey Blob le Spationaute, oui alors vous devez logiquement m'entendre et entendre également une musique de fond que les joueurs de KSP devraient reconnaître et normalement, si j'ai bien fait les réglages, le son devrait être à peu près équilibré, la musique juste en fond, discret. Voilà. Parfait Invariant, bienvenue euh, Donc, c'est hier ou avant-hier, SpaceX a tweeté le lien d'un simulateur de docking sur l'ISS pour... Euh pour pouvoir jouer à aller s'amarrer avec leur capsule euh, dragon crew donc sur le sur le nœud avant du module harmonie euh, donc il se trouve le nœud qui se trouve entre le Columbus et euh, Kibo et donc euh, bah, j'ai dit il faut que je teste ça j'ai dit bah, quitte à tester et ben bah, on va le faire en live ça, on va aller voir un petit peu la station, un petit peu voir ce que c'est ici. Comment c'est, comment c'est foutu. Euh, quand on joue à KSP, qu'on a, la technique, c'est très facile, mais il faut voir D'accord. Euh, ok. Euh, bah, donc là, je suis sur la page euh, du jeu, là. Euh, donc, euh, alors, il y a des instructions. Alors, docking type. Grid numbers are corrects necessary to reach the ISS. Successful docking is achieved... When all numbers are below 0.2 Ok donc j'ai des valeurs de roulis, de yo de pitch J'ai les distances en x, y et z La distance à la cible Les taux de, de, de roulis enfin de, de, de vitesse angulaire a priori vitesse d'approche ok bon alors rotation contrôle donc j'aurai un menu pour euh, je vais faire en même temps d'accord alors j'aurai un menu pour tourner donc euh, contrôle de roulis tout ce qui est contrôle de rotation en fait ok donc, rouler à droite, rouler à gauche. You à droite, you à gauche. Euh, donc, là, c'est... Euh, et pitch. Up, down. Ok. Position, contrôle. Donc, ça, c'est les... Pour translater le vaisseau, donc. Avant, arrière, droite, gauche, au bas. Ok. Précision. Both control, contrôle, pressure toggle, other, center. Ok, donc, les deux menus de commande. On a un bouton de précision au centre. Le paramètre par défaut est Small Precise Movement. Donc les paramètres par défaut sont des mouvements précis. Ne pas utiliser les mouvements larges près de l'ISS. Ok, donc il y a deux puissances. On doit pour régler deux puissances sur les RCS. Reach your target. Your target is the green diamond that on the top of the docking adapter. Must be in the interface dock. Ok, donc j'ai la cible qui sera affichée avec un, un carré. Euh, alors ils appellent diamond euh, c'est un carré. C'est un losange avec euh, un angle droit, ce qui en géométrie s'appelle un carré. Alors il est penché, c'est vrai, mais ça reste un carré. Et puis il y a des euh, des pentagones pour euh, autour qui doivent aider à guider, je pense. Head-up display, blue number sont les vitesses euh, que j'ai en translation en rotation. So rate right towards the USS, you get at the bottom right. Donc ça c'est la, la vitesse d'approche euh, ou d'éloignement, on verra si selon le signe. Slow down. Keep your rate below 0.2 Il faut que mon taux de vitesse soit inférieur à moins 0.2 mètres secondes A mon avis je pense qu'il doit être plutôt supérieur à moins 0.2 mètres secondes Et inférieur à 0 Mais ok faut il faut qu'il soit entre 0 et moins 0.2 Quand je suis à moins de 5 mètres Si je vais trop vite, je risque de foncer droit dans l'ISS. Ah bah, le but c'est pas de tout casser non plus. Ok. On va commencer Wouah, l'animation de ouf, c'est beau. Ok, donc là je suis... Ah, je me dis si j'attaque en face. D'accord, donc... Il y a un réglage là-haut, qu'est-ce que c'est ça Instruction Reset position, ça c'est pour revenir au point de départ Réglage Gravité on, off Non, on va mettre les gravités Earth Oblat sphéroïde, flat oh, On peut mettre la terre plate dans le jeu C'est excellent Non, on va laisser la terre dans son réglage de base Ok Là j'ai les commandes, ok, en rotation, translation. Je suis immobile quasiment, ouais, je suis vraiment immobile par rapport à l'essai, 0 mètre seconde, je suis complètement immobile. Je suis à 200 mètres de la, de le, du port de docking, salut Rémi. Je teste le jeu de SpaceX qu'ils ont tweeté hier ou avant-hier. En Y je suis à 12 mètres, donc je suis trop à droite. Et en Z, je suis à 29,9 mètres, donc je suis trop au-dessus. Euh, visuellement, en tout cas, Z donc, doit être vertical, Y à droite, et X, c'est la profondeur. Donc je suis à l'arrêt à environ 200 mètres de la, de la station, à 202,6 mètres de mon objectif. Ok et ben, On va tester ça On va tester ça. Alors ouais j'ai testé aussi mais j'avais pas à m'approcher. J'ai pas trop compris pourquoi et j'ai pas vraiment insisté. Ah, salut crétin du. Vu que la Terre plate coince avec la gravité ça va mettre le bordel dans le moteur ou alors c'est un gros troll. Je peux dire que si tu crois à la Terre plate tu ne peux pas jouer. <rire> ouais, bon... Ça on va se promener, hein. on va aller voir ça. Bon alors, euh, donc on va faire comme dans Kerbal euh, Donc la première chose, donc je suis à 203 mètres de, la, de mon objectif qui est là-bas entre euh, Kibo à droite et Columbus à gauche Il y a un module amarré en dessous, je ne sais pas ce que c'est Bon. Donc la première chose que je vais faire c'est me mettre euh, mon axe de mon vaisseau parallèle à l'axe de la station donc déjà je suis de travers Alors on va se mettre un petit peu sur la gauche On va remonter un peu Parce que là je suis pas bon On va tourner également sur la droite Alors on va ralentir un peu parce que j'arrive bientôt Tac tac tac tac tac tac pas trop vite, hein, moins zéro quatre. Alors hop là, on l'a on est à 0 Zéro un, c'est pas mal. On va ralentir un peu ça. Okay. Succès pour ma part J'ai commencé en même temps que toi Avec le délai du coup D'accord Bah c'est cool Roulis on va se mettre quasiment près de 0 Tac Hop là Donc en roulis je suis à 0,01 Donc c'est bon en yo je suis pas bon du tout par contre 0.9 On va se réduire un petit peu le yo Tac Hop Là en roulis, je suis pas mal Hop là Ok Pitch Ok 0-1 j'ai un petit, un petit peu trop J'ai un peu overshoot Roulis 0-1 Alors Roulis je suis à 0 Pitch je suis à 0 lacé je suis à 0 Donc là je suis parallèle à l'axe la, à de la, la station Mon axe est parallèle à l'axe de la station Ensuite on va se mettre donc euh, en face du port Et donc pour se mettre en face Donc Y je suis trop à droite de 12 mètres On va y aller Et je suis trop en haut de Une trentaine de mètres On va descendre et aller à gauche Pour l'instant ça va hein. J'ai réussi à mettre parallèle relativement facilement On va y aller un peu plus bourrin On va y passer 8 jours quand même Après si, si j'y arrive à me docker, on, je relancerai le jeu pour faire un petit tour autour de la station On pourrait aller voir les modules un petit peu, ça pourrait être sympa commencer à avancer d'ailleurs vers la station je suis à 200 mètres hein, donc j'ai largement le temps de me stabiliser ok donc un y jette pas mal on va commencer à ralentir un peu sur cet axe en z c'est pareil on va ralentir un peu sur cet axe 3m50 oh, ça va ça peut pas l'air trop dur ce petit jeu là on verra quand je serai plus près parce que là je suis relativement loin donc ça va y J'ai un peu overshoot en Y C'est quelle touche pour avancer euh, plus et moins Plus pour avancer vers la station, moins pour reculer Les, les, deux, les, les quatre flèches en bas à gauche de l'écran Donc c'est pour les à gauche, à droite, en haut, en bas Les, les quatre euh, chevrons là, qui sont autour du, du bouton central Moins c'est pour partir en arrière Et plus c'est pour euh, avancer Ok donc là je suis euh, parallèle à l'axe de la station Je suis dans l'axe du port d'amarrage et j'ai un taux d'éloignement de, de moins 0,3 mètres par seconde. C'est à dire que je me rapproche. Et ben on va continuer comme ça. Il me reste 130 mètres à parcourir. On va s'approcher tout doux. Donc mon attitude est bonne, en hein, ce soit en roulis, en lacet et en tangage, chercher le nom tout à l'heure, pitch, pitch, c'est quoi pitch, je plus le mot, tangage. Donc roll c'est le roulis, pitch c'est le tangage et yo c'est le lacet. Alors souvent les gens confondent le roulis et le tangage, quand un, un bateau souvent euh, penche de droite à gauche, hein, euh, souvent les gens disent oh ça tangue, non non c'est le roulis dans ce sens là, le tangage c'est quand l'étrave la, la, la, se lève et descend. Et donc pareil en avion le tangage c'est quand on lève le nez ou quand on baisse le nez, le roulis c'est quand on fait battre les ailes descendre l'extrême et monter l'extrémité des ailes Alors quand tu réfléchis un peu au truc L'idée semble tellement stupide Accrocher ensemble deux machins à 400 km d'altitude à une vitesse relative au sol de 28 000 km heure On arrive quand même à faire des trucs dément Bah ben, En fait la vitesse est toujours relative Euh Ici, ma vitesse relative, ce qui compte, c'est la vitesse que j'ai par rapport à la station. Je suis actuellement à 36 cm par seconde. En frais, euh, bah oui, c'est de la précision. Hein. On envoie euh, des grosses fusées un gros pétard. Et puis, euh, on arrive à, sur la bonne orbite. Euh, avec une précision relativement bonne. Après, avec des petits moteurs, on ajuste pour... Euh, se retrouver bien dans la bonne trajectoire et puis euh, on, on finit ici avec les, les, petits, les petits moteurs de contrôle à affiner très précisément la position on a 70 mètres à parcourir je suis toujours à 28-30 cm par seconde je suis un peu bas on va mettre une piche nette vers le haut 0,2 mètres en Z 0,1 0, tac, j'annule la vitesse Ok donc là je suis pile dans l'axe Attitude parfaite Je suis à 50 mètres, je vais commencer à ralentir Ralentir à 20 cm par seconde. Hop, voilà 20 cm par seconde. Il me reste 42 mètres à parcourir. 42, chacun le sait, c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, évidemment. On va remonter un poil en Z parce que je suis un peu bas. De 10 cm. Tac! Voilà. Il me reste 36 mètres à parcourir. Pas très difficile en fait. Bon, après, euh, la terminologie des boutons, euh, je maîtrise bien, donc euh, ça aide. Quelqu'un qui serait débutant, ça serait évidemment moins euh, moins intuitif. En tout cas les modules sont sympas là. Donc on a Kibo à droite, le module japonais avec sa plateforme là qu'on va voir disparaître euh, de l'écran. Euh, le module de rangement de Kibo, je ne sais plus s'il a un nom particulier, celui-ci là, au-dessus. Le grenier, j'appelle ça le grenier. Euh alors si, si vous rentrez dans l'ISS et que vous cherchez le saxophone de Thomas Pesquet, il est rangé dans ce module euh, en haut à droite là qu'on voit ici. Il est rangé là-dedans. A gauche euh, du nœud où j'arrive, c'est le module Columbus, module européen Columbus. Il y a une petite plateforme extérieure aussi. On aperçoit le Canadarm aussi là-haut. Canadarm 2 d'ailleurs. Canadarm premier du nom était sur la navette spatiale. D'ailleurs, Canadarm 2, c'est pas le deuxième bras qu'ils ont fait, c'est la version numéro 2. Le Canadarm, canadarm 1, il en existait plusieurs. On avait un par navette je crois. Je sais pas si toutes les navettes en avaient un. Mais euh, il existait en plusieurs exemplaires. On va commencer à ralentir, il me reste 10 mètres. On va chuter la vitesse sur voilà, la 10 cm par seconde. Un peu bas, je vais remonter. Hop Je suis toujours à 0, 0, 0 dans les, en attitude. En X et en Z, en position je suis à 0. Ah, en Y et Z, je suis à 0. Il nous reste 6m40. Et j'arrive donc sur le port d'adaptation qui adapte le, le, le port d'amarrage de l'ISS au format du port de la Dragon Crew. Qui est fixé sur l'avant du nœud. 3 mètres on va ralentir 3 cm par seconde Deux mètres et donc, ouais, dans l'espace, quand on va s'amarrer, c'est pas comme dans les films de Michael Bay ou autre euh, producteur hollywoodien, on n'arrive pas en mode goré, frein à main et paf, j'emboîte le machin. Non, non, ça se fait doucement, on prend son temps pour rien casser. La main sur le près du bouton, le doigt près du bouton, euh, marche arrière toute en cas de pépin. Si jamais il y a un souci technique, un problème d'alignement au dernier moment, la consigne c'est marche arrière, on repart, on s'éloigne le plus vite possible. Pas créer d'accident. Il me reste 70 cm, je suis à 1,7 cm par seconde. On va recentrer, tac, 40 cm, 30 cm, 20 cm, et bah c'est fait, succès, oh mais c'était facile, c'était easy en fait, et on va aller faire le tour de l'ISS, play again, allez, on repart, dans quelle position il va me mettre cette fois-ci Ouais, oh, Ça ressemble beaucoup à la position que j'avais au départ, je trouve. Si je fais reset, non, a priori je retrouve toujours à cette position là. Bon, bah, eh ben, on, on, va aller, euh, on va aller faire le tour. On va aller faire le tour. Alors, déjà, on va se remettre un peu plus droit. Hop, on va se relever. Tac, tac, tac. J'ai un indicateur de rotation sur la droite, par contre en vertical, j'ai pas d'indicateur qui me dit que je suis en train de, de tourner en, en tangage. Indicateur de roulis, mais pas de tangage. Bon. Enfin, j'ai la valeur, hein. moins 0,2 mètres, 0,3 mètres, tac, degré par seconde. Tac, allez, on va aller voir un petit peu, on va avancer, on va aller voir un petit peu ça. Là, je suis à 30 mètres au-dessus de. De l'axe de la station, donc là je passe easy. De mémoire, la capsule elle fait dans les 5, 5 ou 6 mètres de diamètre, un truc comme ça. Donc euh, là je, je suis 25 mètres au-dessus, donc euh, easy quoi. Parce que pas de casser. Si spectateurs dans le chat, n'hésitez pas à demander des questions, poser des questions si vous en avez. On va mettre un petit peu de patate vers le haut pour s'éloigner. Hey! Copain Alex, bienvenue sur le live! Euh, donc, je joue à SpaceX euh, Docking Simulator, là, un petit jeu en, en ligne dont ils, ils ont parlé euh, il y a un ou deux jours. Et puis, euh, bah, premier docking, c'est passé impeccable! Hein. Et donc là on va visiter un petit peu l'ISS. Euh, donc là on peut avoir plein centre de l'image, donc le module Kibo. Module japonais avec sa plateforme sur la droite. Le grenier, je ne sais plus s'il a un nom ce module, euh, l'extension de Kibo, je ne sais plus si elle a un nom. A euh, gauche ici, brillant, c'est le module européen. Euh, vous voyez mon curseur, oui le module européen columbus avec ses petits instruments en extérieur les deux sont raccordés au module harmonie qui est un nœud donc c'est un, un module avec une, un port d'amarrage à chaque extrémité et euh, sur un des, des bouts il y a quatre ports donc un en haut, un en bas, un à droite et un à gauche Donc le port de droite est occupé par Columbus même si ici on le voit à gauche Le port de gauche est occupé par Kibo qu'on voit ici à droite puisque je suis en face de la station Et ma foi c'est bien sympa la modélisation est pas mal Franchement c'est bien sympa Là je suis en train de passer au-dessus. KSP3. <rire> ouais, c'est ça. KSP3. Tout à fait. On va annuler le... Le roulis, on va réduire un peu la vitesse. Sur la gauche, on peut voir le, le, le canard d'armes 2. Donc, on va aller faire un petit tour. Allons voir le canard de près. Huit. Alors par contre les textures du sol ont été pas très très poussées Bon c'est pas le but non plus du, du jeu hein. On va aller voir le canard d'armes Hop, on va se rapprocher un peu. On va redresser aussi un petit poil. On va descendre un peu. Tac. Ça se contrôle plutôt bien hein, ce petit engin-là. Ils auraient pu faire aussi une vraie vidéo du sol prise depuis le Ça aurait été cool, ouais. Donc voilà le canard d'armes juste devant. Tiens, plein d'équipements au bout là. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Là, ce grand bras, enfin ce, ce module avec tous ces tous petits bras. Je ne sais plus quel est son nom. On va descendre un peu. Bah, le Canadarm, il va jusque là. Ça, c'est la tête du Canadarm ici. là. Voilà, et le bras, il est en dessous là. Tac. La modélisation est bien sympa quand même. La modélisation est bien sympathique. On va regarder un petit peu ce qu'il y en dessous. On va mettre un poil de remontée. Pas taper. Donc la grande poutre transversale hein, qui supporte les panneaux solaires aux extrémités, évidemment. Ah, on va voir Columbus en plein centre devant, là. Plein centre de l'écran. Columbus va passer en plein milieu, là. Hop, voilà, Columbus est en plein centre. On va se décaler C'est le SPDM, la partie du Canada avec tous les petits bras Ah merci Spécial Purpose Dexterous Manipulator Merci beaucoup pour avoir euh, cherché l'information C'est le aussi appelé Dextre, voilà, c'est Dextre que je cherchais, je, c'est voilà, celui-là que j'avais mémorisé, le nom Dextre, je ne m'en souvenais plus, et c'est le Canada qui l'a fabriqué aussi, hein. il me semble que c'est canadien Dextre aussi, hein. je crois que tout ce qui est le, tout ce qui est lié au bras, c'est euh, canadien, à part le, le bras de la plateforme japonaise, je crois qu'il est japonais celui-là. Le Canadien, ouais. donc euh, devant en plein centre, on a le module Kibo, module japonais Kibo, avec son petit grenier de stockage dans lequel, donc, on trouve notamment euh, et c'est très important euh, le saxo de Thomas Pesquet qui est actuellement rangé dedans. Il a demandé à ce qu'il ne soit pas redescendu. Dans le cas où il serait euh, réexpédié sur l'ISS pour une deuxième mission, car évidemment il a envie d'y retourner, on peut le comprendre. La plateforme d'expérimentation extérieure de Kibo là, très très sympa. Bon, je suis en train de voir qu'il manque le module, euh, le MLM Leonardo là. Il y a aussi peut-être la guitare de Chris Alfid alors. Ah c'est possible, ouais. Bon, je sais qu'il range beaucoup de matériel euh, pour du stockage long terme dans le module euh, ici. Et dans le, le, le, le MLM qui balane, il n'est pas là. Il n'est pas sur la station le MLM. Normalement il est sur le port de. de Tranquility ici euh, Donc le port avant Côté avant Et je vois qu'il n'y est pas On va aller euh, un petit peu plus loin au dessus Hop. On va se mettre un petit peu comme ça Après au prix de guillot de c'est logique de le laisser là haut Après il faut voir le vieillissement des tampons d'étanchéité mais hormis ça des, des anches neve doit être jouable neuve ah des hanches Ah ça ça doit être un, un terme de euh, musical que je ne connais pas ça doit être une, le nom d'une pièce j'imagine mais, euh, ouais, peut-être un peu de maintenance il si y aura besoin dessus, mais... Après, bon, on va pas se mentir, l'acoustique de la station, c'est pas le zénith, quoi. Donc, même si les notes sont pas extrêmement bonnes, bon... Une pièce en bois sur le bec du saxophone, d'accord. Ben, bah merci de la pour la réponse je ne connaissais pas du tout donc là on se promène au-dessus de l'ISS donc là je pointe vers le module destiny donc enfin c'est le pilocent c'est un morceau du, du canard d'armes euh, mais en dessous là bas c'est le module destiny Donc on a Harmonie en bas, avec le port vide qu'on voit au-dessus. On a ici Destiny, du l'américain. Euh, pour un sac, tu souffles dans un bec avec une plaque de roseau en dessous pour faire vibrer l'air. Ça sèche et fin et c'est plus jouable. D'accord, d'accord, d'accord. on va arriver au dessus du module unity le module unity c'est le module qui notamment sert de cuisine c'est la cuisine de la station on a à gauche le sas quest si je ne dis pas de bêtises à droite, le module Tranquility. On va se rapprocher un peu. J'ai envie de me retourner, peut-être. Non. Oh non, on va rester comme ça. Allez, on va se tourner un petit peu. au dessus de la poutre euh, principale. Alors pareil la poutre, chaque segment a un nom. Euh, poutre S1, S2, je crois qu'il y a P1, P2, je ne me rappelle plus du tout les noms de, de, ce, de ces sous-ensembles. C'est comme les modules russes, je me gourre souvent dans, dans les noms. J'ai du côté russe, je connais moins bien le.. un peu plus de mal à me rappeler les noms donc le module Unity qui est là là quasiment dans le rond central Tranquility qui est là alors normalement sur Tranquility euh, donc, le port du dessus là il n'y a rien on voit bien celui qui est en dessous on trouve la cupola qui est en face de celui là à gauche on devrait trouver le MLM Leonardo qui n'est pas là S c'est pour starboard et P pour portboard Ah, merci de l'info et eh ben je ne savais pas P et S d'accord et eh ben voilà ben, voilà voilà les noms ben, mais c'est toujours utile d'avoir du monde qui s'y connaît un peu dans le ben maintenant, donc je sais que les poutres euh, nommées S, S1, S2, S3, je ne sais plus combien il y en a, euh, donc sont euh, côté droit et les poutres nommées P sont côté gauche. Donc. Voilà. Donc Sachant que là, le côté gauche de la station, c'est ce qu'on voit en bas de l'écran, le côté droit, c'est ce qu'on voit en haut. Donc, il euh, n'y a pas le module gonflable de BEAM, là, ici, qui devrait être sur le, le port euh, de qu'on voit légèrement sur la droite, là, à l'arrière, donc. On ne le voit pas. Euh, ici, c'est le module d'adaptation euh, entre la section américaine à gauche et russe à droite. Et là, je vais me faire tuer s'il y a un spécialiste. Parce que le nom du module russe qui est ici. Est-ce que c'est Zvezda ou est-ce que c'est Zarya Je me mélange tout le temps Tout le temps les deux Je ne me rappelle jamais Entre les deux Zvezda et Zarya Je me mélange tout le temps Donc on voit les deux modules Il y en a un ici euh, donc, Que j'entoure avec ma souris et un autre ici, celui avec les grands panneaux solaires. Il y en a un, c'est Zvezda, l'autre c'est Je crois que Zvezda, c'est le plus près. Celui qui est là. Et Zvezda et Zaria, celui... Non, Zvezda ici, près du près de la section américaine. Et Zaria avec les grands panneaux solaires. Dites-moi si je dis une connerie. Parce que ça c'est bien possible que j'en dise une là dessus Le module qui est derrière donc qui me semble être Zaria c'est celui qui gère la... le, contrôle de... le contrôle de la position de l'ISS hein, en gros c'est lui, qui... lui qui est la référence pour le qui est la référence de la station en fait c'est le je ne sais plus si c'est le premier module ou le deuxième qui a été mis en orbite Alors ça par contre. Si je tape là-dedans, ça va faire mal. On va reculer. Pas casser. C'est viewers voice bot 50 minutes déjà, bien. Parce ah, que je parle, je parle, je parle et puis j'ai failli rentrer dans les panneaux solaires moi. On va passer sous le panneau On va aller revoir de près la station Je vois qu'il n'y a aucun module, aucun vaisseau de... à marrer. Il n'y a pas un Soyuz, il n'y a pas un Progress. Donc la station actuellement là, elle est vide. Ok, on va arrêter déplacement dans ce sens et on va s'approcher un peu allons voir un petit peu ces modules de plus près Je pense que quelques crises à Houston et Moscou, s'ils si s'amusaient à promener autour de la station comme ça. Ouais, oui, non, c'est clair là. Euh, ça, c'est sûr que si les astronautes ils décidaient, oh tiens, si j'allais me promener là, faire un petit tour, à visiter les modules. Je pense qu'ils seraient pas tous d'accord en bas. Les grands panneaux qu'on voit ici, euh, orientés verticalement par rapport au sol, euh, ce sont des, des dissipateurs thermiques qui servent à, à, à réguler la température dans la, la station spatiale. Et euh, ceux qui sont inclinés là-bas, là derrière les panneaux solaires, ils servent à, à refroidir les panneaux et puis le, tous les systèmes électroniques, électriques de, qui sont liés à ces fameux panneaux. C'est bien foutu quand même, hein. c'est propre. Hein. Ah on, voit la, on distingue la coupola en dessous là. On va aller la voir, on va passer sous la station pour aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau. les petits modules russes là qui sont autour des nœuds, là, je me rappelle jamais leur nom, il y a PIRS, Pierce, je sais plus lequel c'est, je... les petits modules là qui permettent au Soyuz de venir s'amarrer sans être trop près du... des modules Zarya derrière et Zvezda devant si je me gourre pas. je me rappelle plus de leur nom à hein, tous ces petits modules -là. et ouais c est, c est, franchement c'est pas mal du tout hein. Franchement pas mal du tout. Et euh, régulièrement, la station donc, elle est, doit être rehaussée sur son orbite pour compenser la, la légère traînée atmosphérique résiduelle qui reste. Euh, C'est ce module-là, les moteurs de ce module-là, qui sont utilisés pour ça euh, quand il n'y a pas de Progress à marée ou de Soyuz à derrière. ma lampe devant est tellement puissante qu'elle éclaire même les nuages en bas attention c'est là... là ça rigole pas hein. l'éclairage ça crache hein. je sais pas ce qu'ils ont mis comme lampe mais pour que ça éclaire les nuages 400 km en dessous là, c'est de la bonne LED de bien badass on voit la coupole. là ils ont fermé les volets sur la coupole. là en même temps il n'y a personne dedans donc euh, bon... Avec personne à l'intérieur de l'ISS, c'est vrai qu'autant fermer les volets. Ok. Ah, il y en a qui vont voir la lumière. Le g de... 20... Ah non, qui était après. Ah ouais, là, non, mais oui. Est-ce que je passe, là, entre les, les dissipateurs et puis le, les panneaux solaires de... de Zvezda Moi, je dis, ça se tente, hein. Les fameux volets de la vidéo de Smarter Everyday. Il a fait une vidéo sur les volets de... Oui si si si exact. Si si en plus je l'ai vu la vidéo. Oh, mais je l'ai euh... vu en plus la vidéo oui sur les volets de.. Oui, dedans il explique le mécanisme. Euh... La, la, la mécanique entre la. le, le, le, le bouton de commande à l'intérieur et puis le.. Et puis le.. Bah le, le volet qui est dehors. Effectivement, il explique le, le principe. Atoll in the Space Station Ouais, c'est pas les seuls trous qu'il y a Mais oui, il y a des trous Allez, on va tenter de passer entre les... Entre les dissipateurs de, de la poutre Le panneau solaire de Zarya Le panneau solaire de Zvezda faut vraiment que je cherche à me confirmer si je, si je dis pas de conneries là-dessus. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller vérifier tout de suite. Je sais bien c'est si une petite collision qui s'est station après. Oh bah non, c'est pas mort en collision, non, je vais pas casser. J'ai pas envie de casser. Je vais aller vérifier ça parce que ça me... Alors, Zvezda... C'est bien celui qui est derrière. Ah oui, donc non, je me gourais. Zvezda, c'est celui qui est derrière. Quand je dis que je confonds les deux... Attends, c'est quoi ce délire là Ça c'est Zaria, on est d'accord. Et Zvezda... Zvezda c'est celui qui est derrière, ok. Donc c'est Zvezda derrière, Zaria au milieu. Ok, donc là on a Zarya. Ça c'est Zarya. Ça c'est Zvezda. Ok, donc Zvezda c'est celui qui est dessous de moi là qui est déployé. Zarya c'est celui qui est au milieu. J'ai vraiment du mal avec ces noms. Hein. Bref. Faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour me rappeler que Zaria c'est celui du milieu. Comment je peux me rappeler que Zaria c'est celui du milieu? On va se le jouer finement là, on va aller voir là. La cupola... Je peux te l'écrire sur... Oui c'est vrai, je pouvais mettre un tatouage de l'ISS de sur mon bras, là, avec le nom des modules dessus. <rire> c'est une technique, c'est vrai. Après, pour faire un live, je pourrais m'imprimer sur un, une feuille le plan de la station avec le nom des modules. Ça ferait plus sérieux que, que là, là, j'improvise en vrac. Voilà. Non, oh mais là on va voir au moins si je suis bon en pilotage. Est-ce que j'arrive à passer sans casser Ça déjà, ça sera un bon point. Donc là, normalement, sur l'écoutille le, qui est. Euh... Ouais, c'est ça. Sur l'écoutille qui est dans l'ombre, là on voit à peine un reflet sur le dessus. Non, il y a le module, le module gonflable, bim, qui est fixé dessus. Ils ne l'ont pas représenté. Ils ne l'ont pas représenté mais normalement il est là. Et ça c'est le module, c'est le MLM qui est là là en fait, qu'ils ont représenté ici. Le, le Leonardo, je sais pas ce qu'il fait là parce qu'il a rien à y faire normalement ici. Leonardo n'a rien à faire là, non. il n'est pas taché là, je ne sais pas pourquoi ils ont modélisé cette station comme ça, parce qu'en plus le truc est vachement récent, ils l'ont mis avant-tier a priori pour euh, s'entraîner au Dragon Crew, alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis le Leonardo là, parce qu'il n'est pas ici Donc là, s'il y avait le, bol le module Bim représenté, je, je serais dedans. là. Hein. J'aurais tapé dedans. Eh bien, manifestement, c'est passé sans casser. Hein. La fameuse coupole. Avec son point d'accroche pour que le canada puisse l'attraper. Quand elle a été livrée, la coupole était attachée à l'extrémité du module euh, Tranquility. Euh, parce qu'ils l'ont monté en même temps dans la navette spatiale et donc ben. Ça passait pas si c'était en dessous. Donc ils l'avaient mis au bout. Et euh, une fois en orbite, ils l'ont décroché pour la remettre euh, à sa place en dessous. Et elle n'a plus bougé de là depuis. il n'y a aucune raison de la déplacer elle est faite pour pouvoir manipuler attraper les cargos qui viennent en dessous donc il n'y a aucune raison de, de vouloir l'enlever d'ici en plus elle est relativement abritée des micrométéorites puisqu'elle est située sous la station côté terre donc euh, du côté de la planète c'est plus rare tout ce qui est micrométéorite machin il y a moins de chances qu'il y en ait qui viennent euh, du bas c'est pas impossible, mais ça peut arriver. C'est Atier, qui... <rire> ouais, Atier qui a aidé à faire la modélisation. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est peut-être eux ouais, qui ont aidé à faire la modélisation. Du coup, forcément, ça fait du caca. Mais ouais, je sais pas pourquoi euh, ça se retrouve là à la coupole comme on la voit bien d'ici, là. On la voit très très bien ici. On va se tourner un peu. Quatre viewers quand même. Le port d'amarrage qui est au bout de Tranquility, c'est pareil. Je, je ne suis pas sûr qu'il y soit toujours euh, fixé ici. Je ne suis pas certain qu'il y, qu y soit encore celui-là. Donc la coupe là voilà, vue d'en-dessous. Euh, je vais arrêter de tourner sur le port d'amarrage qui est euh, qu'on voit à peine sur la gauche ici normalement il y a le module euh, le MLM qui devrait être là et au lieu de l'avoir mis là ce module ils l'ont dessiné en dessous de Unity il est là ils l'ont mis là, là ici je sais pas pourquoi ils l'ont mis là Mais il n'a rien à y faire La vache maloupiote Elle éclaire moins bien le module euh, Le module Leonardo Que le, les nuages en dessous C'est fantastique C'est une lampe bizarre Plus, plus c'est loin plus ça éclaire Intéressant Les modules russes, je sais pas, et celui-là, je sais plus son nom. Il y en a un dans l'eau, il s'appelle Pierce, P-I-R-S, je, je sais, mais je sais plus lequel c'est des, des trois. Peut-être 4, j'en tiens pas un, un au-dessus. Une lampe quantique. <rire> ouais. Donc euh, Zvezda derrière, il faut que je révise, Zvezda, c'est ça, c'est Zvezda qui est derrière. Et au milieu, donc devant Zvezda, on a donc Zarya, c'est celui-ci. Bien un jour ça ferme à mon rentrer dans le crâne Mais à mon avis demain je ferai, encore, euh, je ferai encore la confusion entre les deux Ok se tourner par là Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant Oh, on peut peut-être aller jeter un œil au bout des poutres à oh, monter délicatement. On voit pas beaucoup Il y a les panneaux solaires on les, on les distingue à peine Quand on va passer côté éclairant On les verra mieux Voilà Là tout de suite On les voit beaucoup mieux Les panneaux là gigantesques panneaux solaires qui fournissent une centaine de kilowatts puissance à la station c'est vraiment très très grand Je vais mettre un petit tweet. Venez visiter l'ISS avec moi en live. Je fais le tour du propriétaire. Avec un petit smiley qui va bien. Pendant que mon, ma capsule est en train de tourner. Euh Hop, voilà. C'est tendu à modéliser tout ça, même en allant à l'essentiel, ouais. Attends, arrête de tourner toi. Reviens dans ce sens. Que pendant que je twitch, je regarde pas ce que fait mon vaisseau. j'ai dit que je voulais voir les panneaux solaires de près bon on les a déjà pas mal vus hein. que deux viewers enfin donc un en fait puisqu'il y a un des viewers c'est moi même en fait 17h37 bon allez à 18h je vais me docker sur le port d'amarrage et euh, ce sera terminé pour aujourd'hui va se rapprocher un petit peu on va tourner fait soleil on est plus confiné alors il y a moins de gens sur les ordinateurs des... ouais c'est sûr forcément peut-être pas Bon moi j'ai jamais eu vraiment de monde sur mon sur... Sur... truc hein. Et on va avancer un peu On va aller se docker Faire la Kerbal là Hop. En tout cas ici du soleil j'en ai pas. Hein. T'as de la chance là-bas mais moi ici toute la journée il a fait un temps de merde. mettre en face de ce truc là on a eu de la pluie quasi tous les jours depuis lundi ouais bah moi c'est pareil j'ai de la pluie tout le temps en fait donc euh qu'un début d'après. Moi bah ici ça s'est pas dégagé du tout. Ici il fait un temps dégueulasse. se mettre en face en plus il fait pas chaud ouais c'est clair qu'il fait pas chaud Et là euh mettre en face proprement Pitch moins 3 1 hein, je penche un peu vers le bas on va remonter roll je penche sur le côté en a 0 tac j'annule la vitesse on Laisse le laisser à compenser oh, en z je suis pas mal tu vas arrêter de bouger en z par contre tu vas aller à gauche 0,7 degrés par seconde, je suis très loin d'être à 0,7 par seconde. Je sais pas pourquoi il me... Je suis un peu haut, hop, en roulis je suis un peu incliné, hop, je suis un peu haut et un peu trop à gauche. On va se mettre un peu de vitesse d'approche, voilà, 3 cm par seconde et on va y aller tout doux. Euh... y aller tout doux tout doux à 12 mètres 3 cm par seconde 12 mètres 11 mètres Continue à me rapprocher. Quand okay, on va corriger, je suis un peu à gauche. 9 mètres. Toujours pas mal. 8 m40. 7 mètres. Toujours 3cm par seconde Je tourne autour de la cible Enfin le, mon, mon curseur de visée à chaque fois je compense un petit peu Avec les RCS Pour me rester droit J'ai un peu de pitch aussi là Faudrait que je descende mon pitch J'ai trop compensé, j'overshoot le pitch Il ne reste plus que 5 mètres plus que 4 mètres 3, 3 cm par seconde 3 mètres 2 mètres 1 m50 90 cm 80 70 60 50 40 30 20 Et ça y est Succès Je me suis amarré avec succès à la station spatiale internationale après avoir fait le tour complet pour visiter un peu tous les modules donc euh, merci d'avoir suivi et à bientôt sur d'autres jeux un petit peu plus euh, comment dire euh, animés on va dire donc euh, voilà bah, c'était cool, c'était sympa ce petit simulateur donc c'est, je vais mettre le lien dans le chat du, du jeu là justement tac comme ça vous pourrez aller essayer donc c'est ici euh, pour me suivre c'est le bouton haut ou le lien et même éventuellement les deux le lien dans le chat voilà euh, pourquoi est-ce qu'il ne me le met pas courait commande non reconnue ah mince forcément si je mets pas les bonnes commandes <rire> ça met pas les bons liens euh, voilà donc merci d'avoir suivi et à la prochaine